Hello, hello Bienvenue sur Captain Genie, J'espère que vous allez bien. Alors, je dois vous faire une petite confidence. Euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les chiffres, qui aime beaucoup les stats. Euh, je suis un peu une geek des, des indicateurs clés de performance, les KPI. Alors, peut-être que c'est dû au fait que je bosse dans le marketing digital et que justement, j'ai en permanence, tous les jours, euh, à voir tout l'ensemble de ces statistiques. Peut-être aussi que c'est tout simplement parce que je crois réellement que les analyses et les mesures sont le meilleur moyen d'optimiser votre business pour une vraie croissance. Et à mon avis, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne suivent que les revenus en, en considérant que ce sont les statistiques à suivre de leur entreprise. Et je pense que c'est vraiment une erreur. Alors oui, c'est une bonne statistique à suivre, mais elle ne vous permet pas vraiment de constater réellement la croissance de votre entreprise mois après mois, trimestre après trimestre, etc. Parce qu'en fait, les revenus, eh bien, ça ne montre absolument pas l'histoire complète de votre entreprise. Et par exemple, s'il y a une situation de crise ou alors vous avez une baisse d'activité qui est due à un facteur externe à votre entreprise, eh bien, c'est hyper important justement de constater globalement où en est votre entreprise et de voir la totalité des mesures pour justement comprendre ensuite où vont les revenus. Parce qu'une baisse d'activité ne veut pas forcément dire que votre entreprise va mal. Par contre, vous pouvez voir comment la réorienter. Et c'est pas en regardant seulement vos revenus baisser ou augmenter d'ailleurs que vous allez savoir comment réorienter votre entreprise. Et donc, voici ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous montrer quelles sont les statistiques, les chiffres, les mesures qu'il est bon de suivre, à mon sens, dans votre entreprise et qui ne sont pas les revenus. Vous êtes prêts C'est parti la première métrique, c'est le nombre total de prospects potentiels. Et Alors, c'est hyper important parce que vous devez comme ça déterminer qui sont réellement des clients potentiels de prospects qui vous suivent. Alors, où on trouve ces prospects Eh bien, tout simplement, ça peut être des personnes qui vous contactent sur LinkedIn, sur les autres réseaux sociaux, sur Instagram, ou alors des personnes qui visualisent, commentent et s'engagent auprès de vos podcasts, de vos vidéos YouTube, ou alors ça peut tout simplement être des gens qui s'inscrivent sur vos listes de diffusion Hyper important, les listes de diffusion. Et ça peut même être des personnes que vous avez connues dans un café. Moi, je sais que c'est beaucoup comme ça que ça fonctionne. C'est assez drôle d'ailleurs. Mais a priori, quand je rencontre quelqu'un dans un café qui est finalement un client potentiel, a priori, ça devient réellement un client assez rapidement. Alors oui, c'est une métrique qui est assez difficile à suivre, surtout si on travaille avec le grand public. Mais c'est hyper important de garder qu'il faut mesurer ceci. Donc, garder ça en tête. Donc en gros, le nombre total de prospects, eh bien, c'est ceux qui sont tout en haut de vos tunnels de vente et que vous n'avez encore pas filtré. Ce qui m'amène à la deuxième métrique connaître le nombre de prospects qualifiés. Donc sur ce nombre total de prospects qu'on a déterminé au-dessus, combien peuvent être des clients potentiels En gros, combien réellement de personnes rentrent dans la catégorie de vos clients idéaux par exemple, dans mon business de coaching, je sais que mes prospects qualifiés sont des personnes qui se sont déjà lancées en ligne, mais qui ont besoin de booster leur vente et qui ont besoin de créer un système complet autour de la création de contenu. Et je sais aussi qu'il y a d'autres types de personnes qui vont suivre mon contenu, par exemple sur Instagram. Je vous conseille d'ailleurs d'aller me suivre sur Instagram. Et en fait, ces personnes ne se sont pas encore lancées en ligne. Elles ont simplement le projet, mais suivre mon contenu leur permet peut-être d'avoir des idées et d'avoir de la motivation. Donc, je sais que cette deuxième catégorie de personnes, actuellement, ne sont pas encore des prospects qualifiés. Mesure numéro 3, plutôt 3, <rire> le nombre d'opportunités. Cette statistique, elle va vous permettre d'identifier parmi les clients qualifiés, les prospects qualifiés, pardon, ce sont pas encore des clients, ceux qui sont donc intéressés par vos produits, vos services et surtout qui sont prêts à investir. Dans le langage euh, basique commercial, on appelle ça des prospects chauds. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça va vous permettre d'identifier si votre offre, elle correspond réellement à votre public cible. Est-ce que vous arrivez à séduire avec votre offre Attention, votre offre, ce n'est pas votre produit ou votre service, c'est la façon de le présenter. Et si vous constatez que vous avez énormément de prospects qualifiés, mais très peu d'opportunités, ben, il est peut-être temps de réfléchir à comment améliorer, optimiser, peaufiner votre offre pour qu'elles s'accordent au mieux justement à vos clients potentiels. Quatrième statistique hyper importante, c'est justement le nombre de vos ventes, c'est-à-dire quelles sont parmi les opportunités que vous aviez, celles qui ont abouti. Par exemple, en ce qui me concerne, ça va être toutes les personnes qui sont allées plus loin et qui ont réservé avec moi un call stratégique gratuit, un appel de découverte un petit peu, où on discute justement des problèmes qu'ils rencontrent, je leur apporte des solutions, je leur montre comment je peux les aider. Donc, ces personnes qui ont donc eu vraiment une démarche d'investir dans ce que je propose et qui sont donc réellement qualifiées pour moi comme une opportunité, eh bien, parmi ceux qui vont ensuite s'engager dans le programme de coaching, eh bien, là, je considère que c'est une opportunité aboutie. Cinquième métrix, donc, le taux de conversion. Et c'est clairement la statistique, la mesure la plus importante parce qu'on sait qu'il faut beaucoup de temps pour avoir du trafic, générer du trafic et avoir des clients potentiels qui finissent ensuite en vente. Et donc pour ce faire, eh bien, il est temps de créer du contenu pour justement attirer ses clients potentiels. Et donc tout ce contenu que vous créez, la publicité, les posts sur les réseaux sociaux, les webinaires que vous pouvez organiser, les, les challenges, un petit peu tout ce que vous allez créer, eh bien il faut considérer que ça a un, un coût. Même si vous, vous le proposez gratuitement, ça a un coût pour vous, c'est de l'engagement que vous avez envers les gens, envers votre cible. C'est aussi du temps que vous consacrez gratuitement, certes, mais le temps, c'est de l'argent. Donc, c'est hyper important et surtout en digital, tout ce contenu, il est absolument avec un coût. Donc, pour calculer votre taux de conversion, eh bien, vous partez du nombre de prospects que vous avez et vous regardez ensuite le nombre de prospects qui ont acheté. Et pour calculer cette métrix, il est plus intéressant de partir du nombre de prospects potentiels plutôt que du nombre d'opportunités. Parce qu'en fait, ça va vous permettre d'analyser en amont si tout le contenu que vous proposez est quelque chose qui est pertinent. En gros, est-ce que votre contenu a un écho vers votre client idéal avant qu'il se transforme en opportunité Parce que si vous portez des opportunités, vous ne saurez jamais si les moyens que vous avez mis en place pour transformer vos qualifiés en opportunités sont corrects. Donc, partez vraiment de vos prospects pour calculer votre taux de conversion. Alors, toutes ces métriques, vous allez me dire, ok, euh, bah, c'est sympa, mais pourquoi est-ce que c'est vraiment important de calculer toutes ces statistiques bah, Parce que tout simplement, calculer ces mesures, ces métriques de vente, ça va vous permettre de savoir exactement à quel endroit vous devez fournir plus d'efforts pour corriger des, des lacunes, pardon, pour optimiser un petit peu tout ça. Peut-être même pour déléguer certaines tâches, ça va vous montrer vraiment là où ça pêche et là où il faut travailler un peu plus fort. Et si on reprend notre tunnel de vente, alors là, je suis peut-être un peu prématuré pour ceux qui arrivent, mais il faudrait que je fasse une vidéo sur les tunnels de vente plus précisément pour savoir vraiment comment ça marche et qu'est-ce que c'est. Mais... Il faut toujours que votre tunnel de vente soit plein. Vous ne pouvez pas ne jamais avoir de prospects, euh, attendre. De temps en temps, vous avez des prospects, peut-être que ça se convertit en vente. Non, si on travaille comme ça, c'est épuisant, ça conduit au burn-out. Non, il faut que vous ayez un flux continu de prospects qui se transforment en clients en permanence. Donc, en sachant où sont les lacunes par rapport à ce tunnel de vente, vous assurez que vous avez un flux continu de clients. Et c'est pour ça que suivre uniquement les revenus de votre entreprise, ben, ce n'est pas significatif. Imaginez que vous ayez quelques mois avec des revenus extraordinaires et puis les mois suivants avec des revenus tout pourris, enfin pourris pour vous. Ben, Est-ce que c'est à cause de vous Est-ce que c'est à cause de votre tunnel de vente Est-ce que c'est à cause de votre offre Est-ce que c'est à cause de votre produit Est-ce que c'est à cause du contenu que vous créez Vous n'en savez rien. Et si vous ne savez pas, ben, comment voulez-vous améliorer le processus de vente de votre, de votre entreprise alors ça, c'est que mon avis de tambouille d'entrepreneur, la façon dont j'optimise en permanence mon business. Et donc, ça me plairait bien de savoir dans les commentaires comment vous vous faites, quelles métriques vous suivez. Peut-être qu'il y en a d'autres, enfin même c'est sûr qu'il y en a d'autres. Mais je serais intéressée de savoir quelles vous vous, vous vous conseillez plus particulièrement dans votre entreprise, qu'est-ce que vous utilisez. Merci d'être resté jusqu'au bout. Comme d'habitude, on met un petit pouce ça fait toujours plaisir, en tout cas si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, ça vous permet d'être notifié quand les vidéos sortent tous les samedis. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à samedi prochain. Bye bye